Vous êtes bien au bon endroit pour euh, la classe de maître avec euh, l'Observatoire du cinéma au Québec sur Zoom et euh, en partenariat avec le ciné-campus de l'Université de Montréal. Euh, N'hésitez pas à ouvrir vos caméras si vous voulez euh, vous joindre à nous pour la discussion. Euh, je voulais tout d'abord commencer avec euh, une déclaration territoriale. Donc en fait, euh, nous aimerions commencer par reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Mohawk comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Euh, Kyo est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Et puis je laisse la parole à Maxime. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de, de vous accueillir ce soir pour la présentation d'une classe de maître de l'Observatoire du cinéma au Québec en partenariat avec le Ciné Campus de l'Université de Montréal, avec le cinéaste Olivier Godin, sur son film Il n'y a pas de faux métiers. Donc bon, je tiens en premier lieu à vous informer que la rencontre devrait durer approximativement 90 minutes, qui est présentée à la fois sur Zoom et sur le canal YouTube de l'OCQ. La séance est enregistrée et va être disponible ultérieurement euh, si vous êtes intéressé à revoir euh, des segments sur le canal YouTube de l'OCQ. Bon, le lien du canal va être déposé euh, dans le chat euh, très prochainement s'il n'a pas déjà été fait. Donc, euh, bon, Encore une fois, je me présente rapidement. Moi, c'est Maxime, des Campus. Euh, je suis ambassadeur euh, au Cinecampus de l'Université de Montréal et euh, également étudiant en sociologie. Je suis accompagné de ma collègue Radilena qui est ambassadrice et étudiante en médecine. Et ce soir, on est accompagné de Simon Laperrière qui est avec nous, qui va bon, présenter notre invité et lancer la discussion. Donc à toi la parole, Simon. Merci Maxime, merci Radilena. merci Amélie, l'équipe du Ciné Campus. Merci également à Joël et Cassandra, l'équipe de l'Observatoire du cinéma au Québec que je représente ce soir. Euh, donc, mon nom est Simon Mapérière, je suis docteur en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Je suis euh, également euh, critique de cinéma. J'ai eu la possibilité de publier quelques livres sur le cinéma. Et euh, je, à cause justement de mon activité de, de critique, ça m'a mené à collaborer avec, euh, avec notre invité ce soir, Olivier Godin. Euh, par l'entremise de la revue Hors-Champ et du projet euh, Zoom Out. Euh, J'aimerais donc lui souhaiter la bienvenue. Bonsoir Olivier. Oh. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette invitation. C'est une belle opportunité pour nous de discuter d'un film qui lui-même soulève énormément de discussions, d'interrogations. Euh, ça va être un véritable plaisir d'en parler avec toi euh, ce soir. Euh, Olivier, euh, tu es un cinéaste euh, très productif, tu as déjà réalisé cinq longs métrages dont euh, Les arts de la parole en attendant avril et euh, celui que nous avons présenté euh, dans le cadre du Cinécampus euh, en partenariat avec l'OCQ. Euh, Il n'y a pas de faux métiers. Euh, un film qui a eu un, un parcours un peu chamboulé par des événements que l'on connaît. Il a eu droit à une première mondiale virtuelle l'an passé euh, lors du Festival du Nouveau Cinéma. Et euh, ton plus récent court-métrage, Dracula Sextape, a tout récemment fait partie, euh, fait partie de l'édition en ligne de la septième semaine de la critique du Festival de Berlin. Félicitations d'ailleurs. C'est un bel honneur que d'être euh, représenté de la sorte par l'un euh, de ces grands euh, événements cinématographiques. Euh, J'aimerais savoir, euh, en tant que cinéaste, comment décrirais-tu ton expérience des festivals à l'ère euh, de la pandémie? Ouais, c'est curieux, c'est une expérience assez curieuse dans le sens d'habitude on fait le chemin inverse un peu. On commence par la salle puis après ça, on, on, le film se disperse un peu dans les, dans les internets. Puis, euh, mais là, de commencer par la salle, il y a, il y a comme un sentiment de quelque chose... En fait, ce pas très satisfaisant. Peut-être aussi, je pense à ça par le, le type de film que, que, que j'ai fait. Il n'y a pas de faux métier, il y a quand même beaucoup d'éléments comiques. Euh, qui se prêtait bien à, des, à un visionnement en salle. Enfin, J'aurais bien aimé le voir en salle. Puis je, je dis ça en pensant à certains de mes autres films qui ont, que j'ai en fait eu la, le sentiment quand je les ai vus en salle que je, que je, que je pouvais passer à autre chose. Que je, il, y avait, il y avait comme un sentiment de satisfaction quand j'ai vu, mettons, en, en avril en, en salle puis vu que ça, ça fonctionnait bien. Euh, avec, euh, et donc, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui manque chose, et après ça, ça fait, il y a comme, c'est pas tout mauvais non plus. Euh, je sais, je sais, on a, on, tout le monde a dû, a dû vivre avec ça. Puis nous, on a fait le choix quand même de ne de, de, de pas attendre. Il y, a beau, il y a beaucoup de films qui ont décidé, qui, ont, qui sont, sont retirés des programmations en attendant. Euh, on s'est dit pourquoi pas, on va, on, va, on va voir, on va explorer des expériences plus heureuses, moins heureuses. Ça fait partie du champ. Puis en même temps, j la projection se passe. On, on voit le nombre de gens qui l'ont vu, ce qui, est, ce qui est, moi, ça m'avait surpris quand même. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens euh, qui, qui l'avaient vu, par exemple, en ligne. Et puis, euh, peut-être qu'il y en aurait plus eu en salle. Enfin, on ne sait pas. Et Puis, c'est aussi, c'est tout. moi, par exemple, j'ai de la misère à en voir des films dans les, dans les festivals en ligne, c'est vraiment pas pour, pour moi, pour le type de vie, de, de vie que j'ai avec un enfant, etc. Mais il y a, il y a des... Il y a, chez des gens, ça doit, ça doit, ça doit être très, très plaisant. J'ai un frère à Trois-Rivières qui, lui, a pu profiter de, de, des festivals autrement parce que, justement, il est, il est loin, il, il descendrait pas à Montréal. À Montréal, à Montréal comprends. En fait, ça, ça, ça dépend. Tu il sais, faut pas... Faut, il y a des avantages, il y a des défauts. Oui, on, on, on parle beaucoup d'une perte euh, par rapport au, au, au lien direct avec, euh, avec euh, le, le public, mais je pense justement que s'il y a un gain, c'est celui de, de la visibilité. Quand un festival comme le FNC permet à l'entièreté d'un pays comme le Canada euh, d'accéder euh, à, à certains films de sa sélection, forcément, euh, ça doit faire euh, énormément plaisir. Peut-être même que ça permettrait euh, à un film comme le tien de, de, de toucher justement le, le public que tu parles, celui qui est pas le public qui n'est pas celui des festivals, qui n'est pas celui des, euh, des grandes villes. Donc, il y a un peu justement une sorte de visibilité inespérée à travers tous les problèmes liés euh, à la Peut-être, c'est ce qu'on ce qu ce qu espère. C'est sûr qu'on on on on est un peu dans, dans le vide parce qu'on a, à moins que quelqu'un décide de m'écrire un courriel ou de, tu sais, j'en ai aucune idée, donc, donc on, est, on est un peu dans le vide. Et, par rapport à te contacter, on peut le faire ce soir même. Donc, j'ai invité les membres de notre public virtuel. Euh, S'ils si, euh, ont des questions à te poser, il va y avoir deux façons de le faire. La première, euh, si vous souhaitez vous adresser à Olivier de Vivois, vous avez l'option sur Zoom de lever votre main. Donc, je vais même, est-ce que je peux vous montrer? Dans les réactions, vous cliquez. Sur, en fait, il y a plein de logos. On va être ouvert à tout. Si vous voulez mettre un cœur, comme j'ai fait là, pour déclarer votre amour, allez-y. Euh, ou sinon, euh, il est possible pour vous de nous envoyer une, une question par l'entremise de la salle de chat. On va vous demander su, euh, cependant de l'envoyer euh, à Modérateur Cinecampus. La question va être par Maxime, qui ensuite euh, va nous la poser. Olivier, on ne va pas parler de l'impact de la COVID sur le cinéma toute la soirée. On pourrait le faire, mais je pense que ce serait un brin euh, déprimant. Et ce serait dommage qu'on fasse ça pour un film qui est aussi réjouissant euh, que le tien. Un film qui, qui sort de l'ordinaire, qui, qui sort des sentiers battus. J'ai une petite confession à te faire. J'ai une amie critique qui avait eu comme tâche de, de résumer ton film. Et elle m'avait appelé pour me dire « je ne sais pas comment faire ». Et je lui avais dit « ben, as juste allé à l'essentiel, dis que c'est un film sur Denzel Washington qui est sur le point d'apparaître dans un reboot de Buffy, de, euh, de, de Vampire Slayer euh, ». Et euh, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a fait. Mais après, elle avait eu un problème de son éditeur qui lui a demandé euh, « est-ce est -ce que c'est une blague ?» Parce que j'y crois. <rire> euh, donc, euh, je, un, un thème qui est très présent dans euh, « Il n'y a pas de, de faux métiers », c'est celui de, bon, du processus de la, de la création, mais plus spécifiquement de euh, l'écriture scénaristique. C'est d'ailleurs un thème qui, Traverse ton œuvre, on le retrouve aussi dans euh, En attendant en avril. Et ce que, ce qu'on constate, c'est que plusieurs de, de tes personnages, dont celle de, de Il n'y a pas de faux métier Marie-Cobra, euh, sont motivés par cette étape préliminaire de la réalisation d'un film. Euh, J'aimerais savoir c'est quoi l'attrait que tu as pour ce processus créatif? Euh, ben c'est peut-être l'attrait plus, sans que ce soit pour la, la scénarisation, mais plus pour la fiction en général, comment la, la fiction, puis dans, dans Faux-Métiers en particulier, mais même dans mes autres, comment la fiction contamine, euh, c'était un peu une idée de, de, un, des principes, euh, disons, quand j'écrivais le scénario, d'une fiction qui contamine le réel, euh, donc on a cette idée-là, -là, c'est ces loupes-là, si je peux dire, autant de la, la pièce de théâtre qui écrit euh, « Mille l'usine qui fait apparaître des personnages qui arrivent tout d'un coup dans… En fait, j'aime… Je voulais que tout ça se mêle euh, et, et en même temps, les, les, les images de, de, de la fiction sont tellement présentes dans, dans nos vies de, de, de tous les jours. j'aime bien l'idée de, de les confronter, soit par la parole, soit par… Euh, euh, parce que, tu sais, Enfin, surtout par la parole, parce qu'on y pense, on ne voit jamais les créations de, de, de Marie Coubra ou de, de mélusine Enfin, usine on voit une espèce de, de, de théâtre mental, si on, si on peut dire, de ce que serait sa, sa, sa création, mais c'est beaucoup plus la parole qui lui, qui lui donne vie ou qui nous donne accès à ce théâtre-là. Euh, c'est une façon, j'imagine, pour moi, d'explorer ces, ces, ces milieux-là et puis de, de de donner vie à autre chose. On entre dans des mondes, quand, on, quand, quand dire, comme, ce soit la séquence de la fin où euh, Denzel Washington et Marie Cobra euh, mettent en scène un épisode euh, de, de Buffy de Angel. Euh, c est, c est, donc voilà, c'est assez ludique. En fait, je pense comme donc mon, mon intérêt envers ça est assez ludique, mais en même temps, c'est vrai aussi que dans la, la façon dont elle se définit, okay, okay. Enfin, autrement dit, on a une fascination pour la fiction. Oui, et tu, tu adresses l'idée de la, de la contamination du réel par la fiction, et c'est adressé dès le début du film par, par le personnage de Denzel Washington qui nous dit qui, qui nous dit que le la, par le biais de la narration, ceci est une histoire vraie qui est une fiction. Donc déjà là, tu imposes un paradoxe. Et en plus, on voit bien que ce n'est pas Denzel Washington qui apparaît à l'écran. Donc déjà là, mm -hmm. tu nous impose une sorte de décalage qui, qui va être maintenu jusqu'à la fin du film. Oui, je dis aussi, je pense que c'est important aussi, c'est qu'on peut y croire sans craindre d'être trompé, ce qui est quand même, le. le, le... je trouve qu'il y a un autre paradoxe, c'est toutes ces histoires avec, euh, avec une... Euh une esthétique ultra réaliste, on nous invite à croire à ce qu'on qu nous montre, voilà comment, comment le monde est fait, comment la réalité est faite, alors que ça, ça manque terriblement de nuances, un peu peut-être comme, comme, notre, comme les, les, les, les, enfin, on sait qu'il manque un peu de nuances des fois dans, sa, dans, dans beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, donc, c'était, et encore là, c'était comme une amorce un peu ludique un, un, un film qui allait, qui allait prendre plusieurs… Il y aurait plusieurs façons d'aborder dans, dans, de, de, ce côté-là, de, de, ce, ce, ce, ce prologue, euh, mais, mais oui. Euh, la… L'acte d'écrire un scénario te mène à filmer quelque chose qu'on ne voit pas souvent au cinéma, même dans les films qui adressent euh, la, la réalisation d'un long métrage, c'est celui de la lecture du, euh, du scénario par les acteurs. Et je me demandais euh, à quel quel rôle accordes-tu à cette phase préparatoire-là en tant que metteur en scène? Ah ouais, c'est sûr que quand je peux, quand les acteurs le veulent, quand les, des fois les acteurs le demandent aussi. Je, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de, de tables de lecture euh, pour plein de raisons euh, différentes. Euh, c'est sûr que dans, de, ça ne se passe pas nécessairement comme... Je veux dire, jamais du monde à assister à une lecture de scénario. Ça, c'est un peu une, une fantaisie, mais... Mais euh, là, dans... Là, a, dans le film, ça va un peu plus loin parce qu'on a presque l'impression qu'ils viennent assister à un film. Parce que surtout que les acteurs avaient appris le texte par cœur, ce qui n'est pas le cas dans la lecture. Là, c'était vraiment, j'avais vraiment dit, là, oui, c'est une lecture de scénario, je veux vraiment, je n'ai pas envie qu'il y ait ce jeu-là. Puis, tu Jean-Marc Dalpé, l'acteur absolument incroyable qu'il est, il y a, il y a ce jeu-là avec les, avec les feuilles où il donne un peu l'impression qu'il est, qu est, qu est en train de lire, puis même certes, certaines hésitations qui sont toutes de lui, que je trouvais brillantes euh, dans, dans, dans sa façon d'interpréter inter, ça à son interprétation, si d'intégrer ça à son interprétation. Et, euh, mais, mais oui, moi, c'est sûr que j'en fais énormément. Je, je, je réécris beaucoup lorsque vient le moment de, de mettre en bouche euh, le, le, les dialogues. Euh, mais chacun, ch chacun sa façon. C'est sûr que là, je, je me suis donné un défi de, de créer C'était un film ultra-verbeux. Euh, chaque acteur ou presque avait, avait au moins un monologue, sinon, sinon plus. Donc, euh, c'était un défi que je, que, que je m'étais donné. Euh... Ça, ça m'amène à une autre question. Euh, le jeu de tes, de, de tes comédiens euh, lui-même sort du lot. Euh, il choque parce que c est, c est, tu ne recherches pas des performances réalistes de, de tes acteurs. Je serais donc curieux de savoir comment tu les diriges. Ben, je, moi, je, je te poserais une question qu'est-ce qui, qu qui choque? Est-ce que c'est le jeu ou c'est le, le dialogue ou c'est. Ben, les deux. Les deux. Okay. Euh, ça, je... choque. ça choque par rapport à ce qu'on s'attend d'une du, proposition cinématographique ou je suis curieux. Ben oui, je te dirais que par rapport, disons, à une approche un peu, euh, par rapport à un jeu plus... Euh, je, je vais sortir le terme anglophone, euh, en anglais, je m'en excuse, mainstream. Euh, C'est un jeu qui se démarque beaucoup parce qu'il est peut-être plus théâtral, il est moins euh, ancré dans une sorte de, de, de régime réaliste et euh, cette impression-là est évidemment euh, dédoublé par les dialogues eux-mêmes, des dialogues très, très, très verbeux qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans un, dans, dans un film, dans un film con, contemporain. Ouais, J'ai euh, un peu oublié ta question, mais pour répondre à, au dialogue, moi, je, je, dans l'art du dialogue, je trouve toujours que le vieux cinéma hollywoodien et, et, et, est vraiment toujours vraiment sur la coche. Les questions de rythme, euh, que ce soit chez Capra, chez Hawks ou même chez Ford, de certes, certaines fois sont, sont, sont vraiment adressées de façon qui sont pour moi très stimulantes et très intéressantes. Quand je, dans ce que j'essaie de mettre en scène, pour moi, c'est important que, que le, le, di, le dialogue soit euh, à la fois musical, euh, que ce soit habité, que ce soit rythmé, que ce soit vivant. Et puis, mon, mon, mon but est plus de, de, de sans nécessairement, à chercher à passer à tout prix une information qui ferait avancer le récit, plus de créer, de créer du sens, de créer du rythme. Et puis, euh, et puis la, après ça, comment je dirige les acteurs? Je, chaque acteur et actrice, c est, c est, tout le monde est différent. Puis, bon, je vais les diriger selon selon leur nature, ce que, selon ce que le personnage exige. Puis il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. Il y en a qui vont catcher tout de suite. Par exemple, je ne sais pas pourquoi c'était lui, je pense, mais Stéphane Kreid, c'était la première fois que je travaillais avec lui. Et euh, on a fait une, une, une table de lecture avant. Puis euh, j'ai compris qu'il n'y pas besoin de rien faire d'autre. Il, il a tout compris euh, l'humour, jusqu'où il pouvait aller, jusqu'où. Euh, tu sais, ce, ce, ce qui me plaisait. Puis ça, euh, genre, c est, c est, arriver sur le plateau, c'était très, très facile. Les premières prises, c'était dans la poche. Euh, Parfois, selon la nature, mais c'est un comédien d'expérience aussi. Selon la, la, des fois, il y a des scènes qui vont exiger plus de temps, plus de plus de prise, plus de, de discussion pour arriver à faire. Parce qu'il y a beaucoup de couches aussi. Il y a des acteurs aussi qui vont exiger de comprendre absolument tout. Puis il y en a d'autres qui vont se laisser aller soit à la musicalité du texte, soit à la... À la ils vont embrasser la folie de leur personnage, une espèce d'ambiguïté que le personnage porte. Et euh, et voilà. Maxime, du côté du chat, est-ce qu'on a des questions? Des... Euh, non, pas pour le moment. Par contre, il euh, y avait un commentaire euh, qui venait du YouTube euh, de Mathieu Chevalier euh, qui mentionne qu'il a tellement hâte de voir euh, Dracula Sex Tape. Donc euh, okay. je ne sais pas si c'est disponible à quel endroit pour euh, Mathieu. Aussi, n'est pas disponible encore, peut-être dans un, dans un festival bientôt, euh, peut-être dans un festival bientôt, mais il n'est pas, euh, pas disponible pour l'instant. Pour si euh, jamais Amélie, Radilena, n'hésitez pas aussi à embarquer. Euh, oui, ben En fait, on, on laissait euh, la place à Simon, mais moi, personnellement, j'aurais une petite question aussi, peut-être plus simple. <rire> D'abord, c'était par rapport au titre parce qu'il est répété aussi plusieurs fois, puis en fait, je me demandais euh, c'est quoi le sens profond de, de, de ce titre? Qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Euh, ben, c'est dérivé d'un proverbe. Euh, euh, il n'y a pas de saut métier. Moi, j'ai mis il n'y a pas de faux métier. En voulant dire qu'il y a une place pour tous. Et puis je ne sais pas exactement qu ce que c'est. Parce que c'est le film a un côté un peu peut-être méta, mais même par rapport à moi. Je veux, à un moment donné, quand, en, quand tu fais des films depuis longtemps, tu t'en viens forcément à te poser la question pourquoi je suis allé là-dedans? Euh, qu'est-ce qui m'a pris, euh, euh, et, euh, et on sent que ça génère nécessairement de l'amertume, c'est quand même un milieu qui n'est pas simple, euh, à travers lequel naviguer, euh, tout en gardant son intégrité et, euh, et sa foi envers euh, la beauté et la magie du cinéma. Mais euh, donc, il y avait peut-être un peu de tout ça, euh, puis l'idée de, de créer un personnage de Marie Cobra un peu un peu naïve, un peu, euh, ça, ça me ressemblait un petit peu là, dès que. Euh, et, et donc, mais qui va finalement, j'ai confiance en Marie-Cobra, elle va trouver sa place. Et, sans nécessairement qu'elle la fasse, mais elle va la trouver. Elle va trouver euh, quelque chose dans lequel elle est, elle est bien. Euh, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un sens profond. C'est plus par rapport peut-être à. Est-ce que ça, ça veut dire faire du cinéma? Euh, mm. ouais. J'avais pas fait le lien avec le proverbe, mais je trouve que c'est un beau parallèle. Puis, euh, ben justement, genre, tu mentionnes que c'est un peu méta euh, dans son dans, sa, dans son thème et tout, mais donc est-ce qu'il y a une composante plus euh, autobiographique aussi, on peut dire? Ben, J'aime pas trop, euh, auto -di je dirais pas autobiographique, mais c'est sûr que chaque projet est nécessairement personnel. Là. Même, mais, et c'est sûr qu'il y, y a des éléments qui sont… Je pas écrit un, un, un film comme ça s'il si si y, si y a des choses qui sont dites sur le milieu du cinéma dans, dans, dans ce film-là. Je, je pense que ça, ça peut, ne peut venir que de quelqu'un qui, qui a été dans, dans, dans, dans, dans, dans ce, ce milieu-là. Euh, donc, ça, est-ce que c'est autobiographique? Je ne sais pas. C'est sûr que moi, les, les, les éléments comme ça, je les, mes, les, ce que je mets de moi dans, dans un film, j'essaie je, je, toujours de le filtrer le, le, le plus possible. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui. Et justement, tu, euh, tu l'as évoqué toi-même, Olivier, mais euh, un des points qui est intéressant sur « Il n'y a pas de faux métiers », et qui renvoie au, à la notion de, de travail, euh, c'est que finalement, c'est un film sur un film en train de se faire. Comme tu l'as dit toi-même, on ne voit, voit pas le résultat final. Euh, on, on voit le parcours, on sent pour autant arriver à la destination. Oui, mais c'est aussi, je pense c'est un film sur… Euh... Enfin, C'est un film sur plein de choses. C'est peut-être ça aussi quand tu disais que ton ami avait de la misère à le définir. C'est que je n'ai pas cherché à faire un film que sur euh, euh, l'art la, ou la, la pensée critique ou la création. C'est aussi, aussi euh, une rom-com ou euh, un film sur l'amitié euh, ou sur la, les couleurs. Enfin, je ne sais pas, mais il y a eu, un sens où euh, sur la poésie qu'on qu peut retrouver autant dans les dans des choses impures que dans des choses plus, plus, plus. en fait, je, je, je pense que je, je sais pas si je fais un effort pour ça, mais je, je, je, je, je suis toujours fier de dire que mes films sont pas des, des, des trucs à, des films à thèse ou des films à, avec un programme. Je pense que je, je, je mets en scène des expériences humaines, des, des gens qui se rencontrent, des confrontations, puis euh, j'essaie de créer du sens, des, des, des stimulantes par rapport à ben, tu as, as tout à fait raison quand tu dis que le qu film ne porte pas sur une seule chose. Je pense que ce serait vraiment se, se mettre le, le doigt dans l'œil d'affirmer ça. Euh, j ai, j ai, pour le besoin de notre discussion ce soir, j'ai revu le film aujourd'hui et j'ai été très surpris en relisant mes notes. D'abord de voir le nombre de pages. Que j'ai rempli, euh, avec euh, qui, où j'inscrivais simplement euh, euh, toutes les idées que ton très beau film euh, euh, pouvait, pouvait m'inspirer. Je me suis rendu compte, en faisant cette, cette lecture active-là, à quel point, justement, ton film est très dense. Mm -hmm. il, il y a. Plein de, plein de choses à, à explorer, plein de choses que tu évoques. Il euh, y, y a presque une dimension un peu euh, exégétique. Si tu me permets le mot, on dirait que tu as comme une ambition de, de couvrir plusieurs pans de, de la société. Mais malgré tout, tu le fais de façon très symphonique. Euh, on, on, y a, tu nous guides à travers tout cela sans qu'on s'y qu perd. Euh, et euh, ça soulève la question justement par rapport à l'écriture du, du scénario. Euh, comment peux, euh, peux tu aboutir avec cette, cette symphonie-là euh, ben, C'est une bonne question. Je, je c'est dans le sens, Quand on écrit un scénario, je pense qu'on est on, on est dans, une, dans certaines énergies. On a, on, on a une idée de, de ce qu'on veut faire sans trop se fixer un programme. Mais je pense que je, je, une des idées que j'avais, et c'est sûr que moi, je pars toujours d'autant plus avec celui-là que je savais que j'allais travailler avec beaucoup de gens, que je voulais travailler avec certains comédiens. Fait que des fois, c'est juste un désir de, de, de, de je veux travailler avec un tel, j'ai envie de lui faire dire tel genre de choses, j'ai envie de travailler un peu plus dans le registre de, de la comédie, que ce soit euh, une comédie euh, vraiment grasse, que ce soit des fois un peu plus, un peu plus fin ou euh, que, que ce soit carré, carrément burlesque. Je, je, il y avait cette ambition-là. Euh, et, et puis après ça, bon, tu, tu pars avec les acteurs, puis selon leur disponibilité. leur, euh, Et puis c'est un film qui serait écrit beaucoup. Hein. Je, moi, je travaille, je travaille toujours comme ça. Dans la, dans le, surtout quand je, tu, tu développes des projets avec les conseils des arts, tu as beaucoup plus de flexibilité. Euh, donc là, j'en avais énormément. Je, et puis. C'est sûr qu'une fois que l'horaire est fait, on a, on a comme 25 comédiens UDA, on ne peut pas modifier certaines choses, mais à partir de là, j'avais quand même un certain jeu euh, qui, qui est vraiment important. Moi, ça, c est, c est, ça, ça représente, je une prise de risque qui fait indéniablement partie d'un processus de, de, de création. Donc, quand je, je disais à mes producteurs, je, ils me disaient, mais on n'arrivera jamais à tourner 20 pages en une journée. Je disais, oui, je sais, mais c'est ça que j'ai envie de, de j'ai envie d'explorer la dynamique. C'est quoi un tournage aujourd'hui aujourd avec ces textes-là, avec 20 pages à, à tourner? Je sais qu'on n'y arrivera pas, mais on va trouver des façons pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Et euh, donc, quand... Quand écris un scénario comme celui que j'ai écrit, je pense que le scénario faisait 140 pages à peu près. Je savais avec le budget qu'on avait que c'était impossible de... Puis en même temps, j'avais des producteurs exceptionnels, Joanie Desambeaux et Jean-Sébastien Beaudouet-Gagnon. Je les salue parce qu'ils m'ont pas... Je m'attendais... à la première fois que je travaillais avec eux et quand je leur ai soumis le scénario, j'étais sûr qu'ils me disent de couper des trucs. Puis je me dis non, on fonce. T'es malade, mais on, on, va, on va essayer. Euh, C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a coupées, il y a des choses qu'on n'a pas tournées, il y a des choses qu'on a tournées, qu'on a. C'est la première fois que je m'accordais ce luxe-là aussi. Là, de, de, je suis en général un réalisateur qui ne fait pas beaucoup de gaspillage. j'en ai fait un tout petit peu, mais, mais pas, pas, pas énormément, mais un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce qui a de ce qui a été coupé ou tu préfères garder ça sous le silence? Euh, ben dans les scènes qui n'ont qui ont pas été tournées, mais qui ont été coupées, c'est sûr que j'avais plusieurs épisodes du sitcom euh, avec Denzel qui ouvre le, ouvre le film. Euh... J'avais des scènes pas mal plus longues avec, euh, avec l'agent euh, de, de, de de Washington qui est joué par euh, Alexis Martin, qui ont, qui ont été réduits. J'avais des digressions aussi. Parce que je suis un cinéaste qui aime, bien, euh, qui aime bien partir dans une direction avec un personnage. Parce que je pense que, par rapport à ce que tu disais tantôt, c'est, oui, une œuvre ouverte, peaufinée, est quand même peaufinée, là, je, je dirais, mais, mais qui est volontairement brouillonne aussi. Mais je pense qu'elle est dans ce qu'elle a d'accueillante et de surprenante, elle, elle trouve son sens par les personnages. Je, je, je, je pense que j'ai je, je, je essayé de créer des personnages assez forts, -moi, qui avaient de la personnalité et, euh, et, et des personnages qu'on peut suivre. Et dans ce sens-là, j'avais des digressions euh, assez généreuses, disons, avec certains personnages un peu plus secondaires, mais que pour des raisons de temps, d'argent, évidemment. bien, bien sûr. Ouais. Maxime, je pense qu'on a une question qui nous vient du chat. Oui, on, on a une question du chat. Juste avant de passer à la question du chat, euh, en lien avec la, la question euh, posée précédemment par Simon, euh, j'avais bon, eu la chance de lire euh, des articles euh, que tu avais écrits, Olivier, euh, suite par la suggestion de Simon également. Euh, puis euh, Dans un de ces articles-là, tu parlais d'un atelier sur euh, la narrativité alternative D'ailleurs, bon, on voit la conclusion du texte là, qui n'a jamais eu lieu. J'aurais été curieux d'y assister. Je me demandais, peut-être rapidement, c'est quoi exactement la narrativité alternative? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir appliquer dans, dans le film? Il n'y a pas de faux euh, métier? Ben, c'est très drôle comme, comme question parce que euh, bon, ben, la, la, la narrativité alternative, c'est... C'est en fait Mainfilm qui organise ces ateliers-là et qui m'a invité à, part... à créer cet atelier-là qui s'appelle Atelier de narrativité alternative. Je l'ai déjà donné une fois où là, il y a eu lieu et je le redonne. C'est drôle que tu le mentionnes parce que je vais faire un, un, un peu de pub à Mainfilm. Je redonne cet atelier-là, le, le, je viens d'ouvrir mon calendrier le 7 avril à 18h, de 18h à 21h. Mais attends. Atelier de narrati narrativité alternative, c'est vraiment un terme que moi j'aime pas du tout. C'est main film un peu qui m'a suggéré ça. Pour moi, je, je dirais plus vraiment que c'est euh, du cinéma artisanal parce que ça narrativité alternative implique euh, quelque chose qui est. Enfin, l'alternativité, j'aime pas beaucoup ça. Moi, je, je fais un cinéma de fiction qui se mesure à n'importe quel euh, cinéma de fiction. Euh, même si c'est artisanal, même si c'est fait avec un, un, un, un peu de budget, j'ai aucune crainte de me mesurer euh, à, à, à, peu importe euh, quoi. Donc, y il avait, y avait quelque chose dans le terme que je. Et chaque fois, la dernière fois du moins que j'ai donné c est, c est, et, et je pense que mon article dans, dans Orchant s'appelle sur le cinéma ar artisanal. Euh, et moi, je leur suggère que je, je, je préfère appeler ça euh, ainsi, mais, mais en fait. Donc, mais oui, c'est peut-être, il n'y a pas de faux c'est un film artisanal, c'est sûr, c'est un film qui a été fait avec pas grand-chose, mais c'est peut-être mon moins artisanal de tous mes, de tous mes films. J'ai quand même eu, euh, on a quand même eu des belles bourses, des conseils des arts, plus les crédits d'impôt et avec, avec, et des ententes de service Et puis comme je, je, je cumule une certaine expérience, mes collaborateurs accumulent aussi, Mais ça fait en sorte qu'on a… On a de l'équipement de plus en plus qui traîne dans nos, euh, nos garde-robes, si on peut dire. Donc, ça, ça fait en sorte qu'on avait. Euh, C'était assez intéressant. C'est super intéressant. Là. Je vais certainement aller jeter un coup d'œil aux, euh, aux autres films dans ce cas-là. Euh, puis, bon, euh, encore une fois, là, merci à Charles et Joanne. Je vais lire la question. Euh, donc, la question était euh, ma mère me répond toujours qu'il n'y a pas de sous-métier. Lorsque refuse certaines tâches que je trouve des fois monotones et dans les emplois que je trouve très précaires, elle me dit il faut commencer quelque part. Je trouve que le film reflète vraiment la réalité des immigrants qui viennent tout juste d'arriver, qui cherchent un emploi pour répondre aux besoins de leur sans-aller chercher un métier qui correspond à leurs compétences antérieures. Est-ce que le portrait que le réalisateur trace dans le film relate un peu cette réalité? Est-ce voulu? Autre? Puis, euh, bon, le... le c'est en référence aux besoins des familles. Euh, ben c'est sûr que je n'ai pas la prétention, je n'ai jamais eu, je pense, d'offrir un véhicule à la, à la communauté noire. Si on peut, j'imagine que ça fait référence à ça, les personnages de Mélusine et de Marie Cobra, euh, ou de parler pour elle. Euh, c'est sûr, sûr que c'est sûr qu'il J'en suis conscient, évidemment, surtout s'il y a un aspect ludique dans le. Euh, par exemple, il y a fayol Jean, je joue Denzel Washington, mais si tu demandais à fayol Jean ce qui, ce qui est année de se faire offrir comme rôle, des rôles de curé et de pasteur, puis je, il y avait un côté de moi qui était un peu content de, de, de donner des rôles de concierge et de curé à des blancs et que toutes les autres, euh, les, tous les, les autres, c'était des. les autres personnages, c'était des personnes. Donc j'avais cette idée-là un peu. un peu. Euh, un peu je sais pas, d'inverser une certaine tendance qu'on retrouve plus en, en télévision ou dans un cinéma plus grand public. Euh, mais je, je, mon intérêt par rapport, disons, je, sûr, je voulais à, au départ travailler avec des acteurs formidables euh, et, euh, et aussi les prendre et les mettre dans un contexte où justement la, la, la couleur ne jouait pas un... Un rôle. On peut l'interpréter comme ça, évidemment, comme, comme la question semble euh, le fait. Euh, mais, euh, mais je trouvais plus important, surtout en tant que, que blanc, de juste, de juste dire je vais, je vais travailler avec des acteurs, actrices que, qui ont un talent incroyable. Et, euh, et, je, et surtout dans, le, dans, dans notre milieu. Et puis j'ai eu l'impression que c'est un film qui a été assez facile à financer, ce qui m'a vraiment surpris. Et puis j'ai eu l'impression que. Euh, ben les gens avaient envie de, de, de, de ça. C'était une proposition qui faisait du bien à beaucoup de gens, parce, justement parce que euh, ça s'inscrivait pas dans... Ça, ça, ça, ça, ça s'inscrit dedans, mais d'une manière peut-être plus souterraine, dans une dynamique de revendication, de, de, de je ne veux pas dire cliché, ce n'est pas, pas le bon mot, mais qu on, qu on a, une proposition qu'on a plus l'habitude de rencontrer quand il est question de... de personnes de, de couleur ou des minorités visibles. Euh, du moins, on, a, on, on, a, on les associe à des schémas narratifs euh, des fois qui sont plus, qui jouent un peu sur, sur le misérabilisme, je trouve. Ça, sur, enfin, C'est euh, très personnel et, euh, et c'est vraiment par rapport à certaines propositions, c'est vraiment pas tout euh, qui est comme ça. Puis, mais je voulais pas non plus me, me... enfin, je pense que j'ai répondu à la question. Oui, ouais, ben, il y avait une question qui était, pourquoi mettre en lumière autant de personnages culturels dans le film euh, la, la, la personne qui posait la question faisait référence à l'idée de minorité visible, mais en tout cas, à mes yeux, ça m'a ça semblé être très bien abordé euh, dans la réponse. Euh, autrement, euh, Charles-Johan, ne te gêne pas de, de poser d'autres questions, mais tu peux toujours lever la main pour intervenir. Oui, merci. C'est une question aussi qui est, je pense, importante de poser, puis j'ai remarqué les gens marchent un peu sur des œufs quand viennent le, le, le temps de, de, de la poser, puis même les acteurs, les actrices, par exemple, dans, dans, dans le film, euh, il y avait, je pense, aussi au personnage de la, la, la, euh, il y a toute la question d'appropriation culturelle qui, qui, qui est revenue pendant le tournage, est-ce que c'est correct, est-ce que… Est -ce que enfin, euh, et, et on, on dirait qu'on ne sait plus comment parler de ces, de, de, de ces, cho ces choses-là quand ce n'est pas, pas de l'ordre de l'évidence. Euh, comme je disais tantôt, ce n'est pas un film où j'ai voulu dire « il n'y a pas assez de personnes de couleur en cinéma. » Il faut vraiment… Je... Donc, ouais. En fait, la, la question de la, de la couleur de la peau est est plus explicite dans ton long métrage précédent en attendant avril avec le, ce fameux salon de, de coiffure pour, uniquement pour femmes noires, ce qui met une femme blanche très en colère. Et éventuellement, elle, elle a une explication pourquoi ce commerce-là est exclusif. C'est à cause de, de, du cuir chevelu, dans le fond, de, des, des, des, personnes à, des, des femmes à la peau noire. Euh, c'est une façon intéressante d'aborder les questions du racisme, les questions de, de l'inclusivité, de, de le faire par l'humour. Mais est-ce que c'est pas aussi une sorte de, de pari un peu risqué? De... Ouais, Peut-être. Je prends souvent comme exemple tu sais, euh, qu'il y a un, un film que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Rachel Getting Married de Jonathan Demme. Et, euh, et le film, est, quand on y pense, c'est sur un mariage entre un noir et une blanche, mais il n'y en est jamais question. C'est admis comme une chose. Euh, et le fait qu'il y en soit jamais question, pour moi, ça veut dire que c'est jamais un enjeu dans le film. Euh, ça, pour moi, juste ça, ça, ça dit beaucoup de choses euh, sur ce que, le, ce que le cinéaste peut penser, plutôt que d'en faire une espèce de cas, de faire un film sur ça. Là, on est vraiment. Et, et, et, c'est une, une manière responsable. Euh, euh, enfin, voilà. mais justement, c'est peut-être une, peut une grande question et je, donc je ne m'attends pas à ce que tu aies une, une réponse toute prête, mais euh, par rapport à, à ce, ce grand débat-là sur, euh, sur l'inclusivité, euh, euh, par rapport aussi aux représentations ethno-culturelles, quelle serait la, la, la part de l'artiste? dans tout ça, est-ce qu'il y a, qu y a une, une sorte de responsabilité inhérente? Ouais, je pense que c'est du cas par cas, euh, dans, je pense que, mettons, aussi on pense qu'au Québec, je pense qu'il y a une demande une nécessité pour des personnages euh, racisés qui, qui, qui sortent un peu de ce qu'on qu a vu, je n'aimerais pas d'exemple, mais de, de films. Euh, de, de, de, de films, disons, grand public qu'on a, qu a vus, qui sont des représentations des fois assez aberrantes euh, dans, dans, dans, leur, dans les clichés que ça, que ça véhicule, que ça, que ça représente. Donc, en fait, pour ma part, c'est juste d'amener ça dans, dans autre chose sans en faire un, un statement. Euh, donc, euh, tu sais, Enfin, moi, je l'ai je, je fait, c'est sûr, que j'ai mais sans aucune prétention, sans prendre un billet, disons misérabiliste, euh, euh, sans avoir, la, la, sans, disons, reprendre une expression, creuser un enfer. Ce, ce que moi, je trouve plus déplorable, c'est quand on creuse un enfer pour ces personnages euh, et puis on les invite ensuite à se démerder euh, pour ensuite dire que la beauté existe, euh, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. C'était un peu des, des, des, de la manipulation scénaristique. Euh, euh, ça, ça crée des fois des beaux films, mais c'est vers ce quoi, je pas envie d'aller reste Chacun a son cas, parce que ce que je viens de décrire, il y a des, des beaux films qui épousent ça. Euh, puis il y a des propositions dans ce genre qui sont aussi nécessaires. Je suis pour de, de, de, de l'ambiguïté, de la nuance et de la poésie. La poésie il y en a, dedans, hein? il n'y a pas de, de faux métier. Euh, on va accorder maintenant la parole à Radilena, qui avait une question. Oui, mais en fait, juste avant, il y avait comme un commentaire encore sur YouTube de Mathieu Chevalier qui disait que Amélie Michaud qui tricote un chandail pendant le stream, c'est poétique. <rire> <rire> c'est la, la poésie de Lully Godin et Sémane dans notre conversation Zoom. Euh, ça, moi j'avais une question parce que, euh, par rapport euh, aux, aux inspirations, parce que ben, en regardant le film, le, avec un peu l'humour absurde, ça m'a fait penser un peu au cinéma de, de Quentin Dupieux, et euh, aussi de, ben, notamment avec Au euh, Poste, parce que c'est aussi avec des dialogues très euh, rythmés, et, euh, que j'avais bien aimé, et, ou encore euh, uh, The 20th Century de Matthew Ranking ou euh, Diamantino de euh, Daniel Schmidt et Gabriel Avantès, et donc en fait, je me demandais un peu euh, est-ce que c'était des inspirations? Est-ce que comme ça, ça peut avoir un lien ou comme, en fait, quelles étaient les inspirations, euh, tout court euh, ben, Les trois films que tu as nommés, je ne les ai pas vus. Euh, Diamantino, je l'ai commencé, mais je l'ai arrêté. J'avais <rire> un problème avec, euh, avec le visuel du, euh, du, de, de la proposition, malgré que j'avais trouvé certains trucs assez drôles dans ce que j'en ai, ai vu. Euh, mais la question des inspirations, j'avais dit le vieux cinéma américain, c'est sûr que ça, ça, ça, ça, ça, me, ça me parle beaucoup. Ça, ça peut être Homer, ça peut être Aung San Suu, ça peut être. C'est pas des propositions nécessairement absurdes, mais il y, a, il y a le film Little Murders d'Alan Arkin. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Il est un peu plus absurde, mais c'est écrit par Joe Pfeiffer. C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, sinon, qu'il hein, y a des... Denzel Washington, j'aime beaucoup le cinéma, je l'aime beaucoup comme acteur. Euh, donc, ouais, il y a plusieurs, plusieurs propositions artisanales, du moins de cinéastes qui réfléchissent, euh, qui réfléchissent à un cinéma à travers, les, à travers les moyens dont ils disposent, que ce soit des, des Luc Moulet de ce monde ou les, les Alain Cavalier, euh, certaines époques. Je pourrais nommer plein de, plein de noms. Je, je... Euh, puis bien sûr, il y a les Japonais, il y a plein de cinéastes japonais qui m'expliquent. Voilà. Radilena a employé un terme euh, qu que tu dois souvent voir passer quand il est question de ton cinéma, qui est, qui est l'absurde. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette étiquette-là? Est-ce qu'elle est ne que serait pas un peu à double tranchant? Elle a aussi évoqué Quentin Dupieux, qui, selon moi, une erreur quand on approche son, son cinéma, c'est de s'arrêter à la proposition, de dire « Rubber », c'est un film de pneus tueur. Alors que, dans les faits, c'est aussi une réflexion sur le cinéma. Et je crois qu'on pourrait peut-être... Il euh, y aurait peut-être le même risque de, de rester en surface. Euh, avec euh, il n'y a pas de faux métier. Ouais, c'est vrai que je, je, je sais pas, chaque personne a comme ça sa, sa teinte di, di, différemment, peut-être la, la perception qu'on peut avoir quand on, quand on accole le... le c'est absurde. Après ça, je, je... surréaliste, on dirait que j'ai moins de, de, de... Absurde, ça pas que ça me fait, ça me fait tiquer, mais j'ai peur qu'on qu pense que ça n'a rien à voir avec... Euh, parce que des fois, il y a des propositions un peu absurdes qu'on qu rencontre. C'est tellement. J'essaie quand même de faire des films qui dialoguent avec, euh, avec, euh, avec ce qu'on vit. Quand euh, même, que ça soit pas trop. Que ça décolle du réel, mais en même temps, pas, jamais trop. Tu sais, qu'on puisse ramener ça. À... Et puis, c est, c est, je veux dire, je... on écrit de ça, fait, Moi, je, ça, ça, ça part du cœur, du moins, ce que, ce que, ce que je. Pas que les propositions absurdes, euh, ce n'est pas nécessairement le cas, mais. En fait, donc, ça, ça dépend. Chacun a sa, sa, sa définition de ce que peut être. Mais je ne dirais pas que ce que je fais. J'aime mieux qu'on dise euh, c'est une comédie que c'est un film absurde. Je trouve que, je trouve que la comédie embrasse euh, large et c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'étiquette de la comédie. Oui, puis je dirais même que la. La, on dirait que s'il y a absurde dans « Il n'y a pas de faux métier c'est un absurde qui est en retenue. On, on sent parfois que tu pourrais aller beaucoup plus loin dans des, des, des montées d'absurdité, de, justement. Mais le fait qu'ils sont moins fréquents, ça rend ces scènes-là encore plus stimulantes. Je pense au combat entre les concierges, quand le père et le fils décident de s'affronter. C'est un moment qui sort de l'ordinaire, mais le fait qu'il n'y ait pas... Euh, beaucoup de scènes, de, que, que ton film ne soit pas une succession de scènes de la sorte, euh, ça fait en sorte que ces, ces, cette confrontation-là surprend. J'imagine que l'effet compté fonctionne parfaitement. Oui, mais je ne oui, sais pas si ce n'est pas un, un effet stratégique, mais je pense que j'essaie de faire advenir des choses qui surprennent et d'amener le, le, le spectateur peut-être à des endroits où il ne s'attend pas, que ce soit en jouant sur un certain registre ou en arrivant avec un, ou en dérivant avec un personnage ou en déployant tout d'un coup une scène qui dure 10-15 minutes alors qu'on pourrait très bien la résumer en, en, en une ou deux. Euh, c'est de jouer, enfin jouer, c'est un, un grand mot, mais de d'écrire de cette, cette façon-là sans, sans nécessairement chercher constamment à faire avancer le récit, mais des fois en le faisant reculant, puis en le faisant reculer, mais toujours en le gardant en tête, il a, le film a quand même plusieurs arcs narratifs que je, que sur les, autour desquels, disons, je, je brode. Je euh, c'est correct de s'égarer aussi, puis de se perdre, puis de ne pas comprendre aussi. C'est quelque chose, qu'on peut… Qu on, on, de vue, il y, a, il y a tout un cinéma qui propose ça, justement, dans lequel c'est agréable de se perdre. Euh, et puis moi je sais, que, mais je l'ai écrit fait que je, je suis vraiment la, la personne la moins bien placée pour, pour le dire. Euh, moi j'ai l'impression que tout est, tout est très facile à comprendre, euh, <rire> mais j'ai compris que ce n'était pas le cas. Je pense que ce que tu réussis réellement à créer, c'est ce qu'on appelle un film monde on a vraiment l'impression de pénétrer un univers que, qui est très concis, et ce, même si nous, à titre de spectateurs, de, spectateur, de spectatrices, euh, on n'a pas euh, tous les repères pour euh, s'y retrouver. Donc peut-être ouais. pour... J'allais dire que peut-être pour cette raison-là, le, le, le qualificatif d'absurde qui renvoie à l'aléatoire euh, je, je suis d'accord avec toi que ça ne s'applique pas forcément à l'ensemble. de. Il n'y a pas de faux métiers. Tu as mis le doigt sur peut-être c'est le côté aléatoire. que je, je Parce que je trouve que j'essaie de construire quand même quelque chose, Je suis que quand même assez construit tout en demeurant ouvert. Et... Euh, et, et okay, mais... mais, mais bon. Maxime. Oui, ben justement, pour, pour rebondir peut-être à ce qui s'était dit euh, précédemment, j'ai ben, vraiment trouvé ça intéressant. Euh, bon Pour moi, je trouvais le film très intellectuel et je trouvais ça intéressant qu'on qu ait des blagues plus, plus, disons, provocatrices un petit peu, là, euh, allant dans le vulgaire, puis bon, à la limite, un petit peu, bon, les blagues de fête au début du film euh, avec euh, Denzel Washington, euh, je ne sais pas c'était... C'était quoi l'idée derrière ça? Est-ce que c'était de provoquer les spectateurs, de le faire rire, de le déstabiliser? Je, ça m'intriguait beaucoup. Peut-être un peu de tout. Euh, C'est sûr que quand tu dis que j'ai fait un film intellectuel, là, je, là, je, je, je, ça, me fait, ça me fait me poser des questions. J'aurais envie de te poser des questions euh, sur ça, mais... mais comme j'ai dit un peu tantôt, je, je, trouvais, je trouve toujours ça intéressant de, de jouer sur plusieurs registres, que ce soit en dirigeant mes acteurs certains acteurs différemment par rapport à d'autres, ou juste d'inviter des acteurs qui ont des, des backgrounds, peut-être que ce soit non professionnel ou qui ont des, qui ont des accents, ou qui ont des, ça, ça, ça donne quelque chose d'un peu plus, euh, enfin pour moi, ça donne quelque chose d'un peu plus vivant, mais que ça donne quelque chose d'un peu plus, peut-être coloré aussi. On est... On est à, des fois, on est un peu trop habitué avec des propositions qui ont juste un seul et même ton et qui s'y tiennent euh, jusqu'à la fin. J'aime ça, moi, faire intervenir de, de différentes voix, si on peut, si on peut dire. Puis de, euh, comme j'avais dit aussi par rapport aux au, au blagues à ces, ces éléments-là, j'aime bien quand même. Là, il, y avait quand même une, il y a quand même une idée derrière le film d'en québécoiser toute, une, toute la culture américaine de la prendre et de la, de faire, de, de, de, en même temps, les, les Américains l'ont fait pendant tellement longtemps, de juste tourner en Hongrie, par exemple, avec tout le monde qui parle en anglais, ou, euh, euh, oui, etc. Puis là, de juste prendre des Américains, d'être à Hollywood, le temps d'une scène et que tout le monde parle un français impeccable. Euh, et en même temps, de mettre à égalité, euh, comme je disais, des éléments impurs, des éléments un peu plus qu'on qu qualifie d'un peu plus, que ce soit Buffy ou que ce soit Joke de tête ou que ce soit... En fait, peu importe. Chacun se... Euh, que ce soit Pasolini, par exemple, qui a, qui a, qui a, qui a aussi fait un, beaucoup ça quand, quand on pense à, à son œuvre de manière un peu plus totale. Par rapport, justement, à la, la référence à, à Pasolini, qui est un moment du film qui m'a fait énormément rire parce que le... Le, le, J'ai noté son nom, je pas de mémoire des noms. Le, le personnage qui cite pas, Pasolini... Roser, euh, le, le pasteur ...va ensuite euh, s'offusquer que, que son auditoire ne, ne, ne le connaisse pas. Il y a quelqu'un qui pose la question, qui est drôle, mais qui est à la fois tellement courant de Pasolini, cest sur Netflix? Ce euh, qui, qui démontre un peu bien le, le, le, une sorte de clash entre autres cultures... Culture, euh, mais le moment qui est hilarant, c'est quand Rosaire commence à raconter la vie de Pasolini, et pour quiconque a un brin familier avec elle se rend compte que c'est absolument, que c'est complètement euh, faux. Euh, il ouais, y, y, y a les dates correctes, si ma mémoire est bonne, la, la date de sa mort, de sa, et puis il y, y a quand même certaines choses qui, en fait, il parle de Salo, par exemple, qui est un film qu'on sent qu'il l'a qu profondément offensé. Puis on sent qu'il s'est intéressé. On sent même, ce que je voulais créer avec cette scène-là, c'est qu'il s'est quand même intéressé par la force des choses par la force de, de son amour pour Marie Cobra à la figure de Pasolini. Et même s'il était en profond désaccord avec, avec ce qu'il proposait, d'où ce qu'on peut percevoir comme voilà, quelqu'un qui n'a qui qui vraiment pas... Mais il se porte quand même à la défense de quelque chose dans, en quoi il est en, tout, en, en, en désaccord, comme par sa description du film de, de salaud, euh, par, par exemple. On, on, on met et, et à travers ça, il s'exprime peut-être encore mieux que, que dans, son, dans son monologue, son, son affection pour, pour marie au bras, euh, qui est, qui est incapable de, de, de, de lui déclarer, donc la figure de Pasolini un peu me sert euh, de ça. Puis après, après ça, bon, ben, dans la création du personnage de Marie Cobra, je trouvais intéressant de créer un personnage dont les cinéastes préférés étaient Grossois et Pasolini, cinéastes qui… qui enfin, j'avais envie de créer… j'avais envie de ça. Et, euh, Est-ce que, justement, cette distinction-là, selon toi, a lieu d'être euh, la distinction culture classique, culture populaire, ou tu es, es, es plutôt pour une idée de, de, de, de, de sorte de fusion continuelle entre euh, tous les objets de, de, de la culture au sens large? Euh, C'est sûr que je pense que tout le monde a cette, cette impression-là, quand on regarde… Euh que ce soit les remises de prix ou l'attention qui est accordée à certains films plutôt qu'à d'autres. Moi, j'ai quand même l'impression que les comédies ne reçoivent ont pas l'attention la, la, enfin, reçoive qu'elles méritent. Et là, je parle des comédies grand public, n'ont euh, pas l'attention qu'elles qu qu méritent par rapport à certaines œuvres, justement, qui vont être peut-être plus satisfaisantes à un certain niveau parce qu'elles vont toucher à certains enjeux de manière plus frontale ou de manière plus direct euh, mais, mais sinon je sais pas ta question c'était de la distinction par rapport à justement à, à, la, distinction, euh, la distinction que certaines personnes pourraient faire entre justement Shakespeare et le sitcom et, non mais en même temps Shakespeare il y a plein de blagues un peu grévoises aussi dans nos, moi, qui était très approprié pour l'époque, mais euh, ça dépend de sa perception, ça dépend d'où on vient. Je, je, je sais que, ce que, je, que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est correct aussi euh, dans une certaine mesure, on ne peut pas imposer ça non plus. Euh, je trouve juste d'une façon générale, peut-être dans la façon dont la comédie est perçue, peut-être on a, on a cette impression, cette, cette façon curieuse-là d'associer de, de, vraiment la culture, la, la comédie au divertissement. Et euh, à quelque chose elle, elle est là juste pour, pour nous divertir. Euh, et c'est sûr qu'étant un, un cinéaste qui fait un cinéma très artisanal, je suis pour l'égalité de, de que ce soit tous les genres, les, que ce soit un film. Moi, je voudrais que, que ce soit un film fait avec 5 ou 6 millions de dollars ou plus. Qui, être, euh, que le budget soit pas un enjeu sur la façon dont il est lu, dont il est interprété, dont il est diffusé surtout parce que c'est surtout c'est là où c'est plus difficile pour des films comme les miens euh, d'accéder à une diffusion. Euh, moi je crois quand même en mes films, je pense que euh, une fois que projeté en salle, en fait du moins je parle de, de l'expérience que j'ai eue avec des publics qui sont pas nécessairement euh, qui connaissent pas nécessairement ce que je fais, qui, qui, ça, ça répond en général assez bien. Euh, c'est juste que c'est plus difficile d'avoir, surtout quand on ne travaille pas avec des, des vedettes. Des... Est-ce que, ouais. est que, est que ça t'intéresserait éventuellement d'avoir de, de, cette <rire> opportunité-là? Compte tenu que ton, un des personnages de ton film est lui-même une vedette, je pense que c'est une question qui se ouais, on mais que ça m'intéresse, c'est une chose, que ça soit possible tout en… Parce que ai tout, je vous dis toujours que ce qui est intéressant, c'est intéressant de travailler dans la contrainte, mais de travailler dans le compromis, c'est pas mal moins intéressant. Et moi, j'ai toujours travaillé dans la contrainte. C'est ça l'un des principes, je pense, du cinéma artisanal. Euh, mais de travailler dans le compromis, je, je pense que je ne mesure pas à quel point doit y en avoir, en fait, le chemin à prendre pour arriver à travailler avec des budgets qui euh, dépassent de loin et vraiment de loin. Euh, J'ai un peu l'impression qu'un un plus gros budget deviendrait alors une source de, une source de compromis. Peut-être que tu perdrais la, la liberté. Que, que, que tu actuellement. Peut-être. Euh, ça, ça serait du moins un, dé, un, un défi tout autre. Ça, ça, ça m'imposerait de réfléchir différemment euh, aux choses parce que, pour l'instant, mon cinéma, je le, je, j à chaque film, j'essaye des, des, des, des choses, mais je le réfléchis en fonction des moyens dont, dont je dispose. Euh, tant que je ne l'aurais pas essayé, je ne pourrais pas avoir un diagnostic donc, sur ce euh, que ça c'est sûr que je serais, je serais, je serais idiot de dire, de dire non à ça, dans le sens où c'est, parce que ce qui est, on dit que c'est pas, pas beaucoup de budget, mais dans ces propositions-là, c'est aussi tout le monde qui se paye beaucoup moins. Puis moi, c'est sûr que j'aime bien, j'aime bien mieux ça quand je suis en mesure de, de payer tout le monde de, de manière adéquate. On ne sait pas. Faire un film, c'est un long, très long processus. Bien, justement, en lien avec ça, et là, je pense que euh, ce serait une, une, probablement une question que vont, vont, vont se poser les, les aspirants cinéastes. Euh, tu as déjà évoqué le, le soutien que tu as eu du, de Bourse du Conseil des arts. Euh, et je me pose la, la question, mais comment est-ce qu'on peut présenter un un projet qui sort autant de l'ordinaire comme le tien à, aux institutions euh, culturelles. Oui, ben c'est sûr que quand tu écris un truc comme ce que j'ai fait, je n'allais pas le proposer à la SODEC ou à Téléfilm. Je savais que ça ne passerait jamais. Puis, je parle quand même d'expérience dans la mesure où j'ai quand même plusieurs films qui, qui sont dans le cimetière de la SODEC et, et de, de, de téléfilm. Donc euh, euh, mais quand tu arrives au Conseil des arts, eux, ce qui leur intéresse plus, c'est la proposition en soi. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? -ce que, euh, ils ne demandent même pas de lire un scénario complet, certaines, quelques scènes. Et, et Dans le sens, dans le sens où oui, ils, font, ils font plus confiance euh, euh, au cinéaste que je suis qu'à ce que j'ai, au potentiel commercial de. de alors que bon, d'autres endroits, c ben, la Sodex, c'est quand même la société des entreprises culturelles avant, avant tout. C'est normal qu'elle qu qu qu qu qu pose des, les, les questions autrement. Euh, donc, voilà, je, je, je pense de choisir ses combats et de savoir... Euh, savoir euh, pas des, non. Je, autrement dit, je ne l'aurais jamais déposé à, à, à d'autres endroits, même si je, ça aurait pu me garantir... Euh, ah, juste, on a une main levée d'abord, je pense, de André Abib, donc je pense oui. lui donner la part. <rire> Salut Olivier, euh, j'essaie juste de te de, de, de dire bonjour, te saluer. Parle-nous de ton projet de, de film sur le basketball dont il est question, qui, si je ne m'abuse, dont il est question dans euh, Il n'y a pas de faux métier mais qui, si je ne m'abuse, était un projet que tu voulais déposer à la Sodec, non? Peux-tu nous raconter oui. un peu les aléas de ce, de, de ce joli projet, ce, ce film fantasmé sur le basketball? Oui, mais donc dans, dans, dans, le, dans le film Faux métier, il y a ce personnage-là qui s'appelle Du Carmel, qui prétend que ce que le, film, ce que le Québec a besoin, c'est d'un un véritable film de basketball. Et là, ça, c'est une petite euh, une anecdote personnelle, peut-être autobiographique, euh, <rire> mais c'est que ça fait, ça, ça fait longtemps que j'essaie de faire un film de basketball, en fait. Et, euh, mais là, je l'ai déposé plusieurs fois et, euh, et ben, il ne verra oh, jamais le jour dans la forme où je le souhaitais. Ce, qu faut, que je, ce que je devrais faire, c'est de le réécrire d'une manière. Ce n'était pas, pas un, un, un film biographique sur euh, Akimola Olajuwan, si jamais vous vous demandez. Ça, c'était plus une façon de déguiser euh, mon ambition. Mais c'est. Euh, donc, euh, là, je suis à l'étape où j'essaie je de le réécrire euh, de manière plus artisanale. Sauf que c'est sûr que c'est plus difficile un film de sport. Euh, sauf que ça. Mon projet original était un peu trop.. Euh, spécial pour les gens. Mais peux-tu peux du coup nous dire c'est quoi la différence entre un film artisanal à tes yeux ou par rapport à un projet que tu es, euh, disons, tu te sens confiant, même si peut-être ça ne marchera pas, mais tu te sens davantage confiant à déposer à la, la Sodec ou est-ce que tu traces la, la ligne de démarcation dans ton esprit c'est une bonne question. Je ne sais pas dans mon esprit où j'arrive à la tracer. Puis sais, Il y a des films qui passent, mettons, que ce soit à la SEDEC ou à la Téléfilm, il y a des films qui passent, qui sont des propositions. Euh, que t as, t as parlé. Je ne l'ai pas vu encore, le film de Matthew Rankin, mais quand même un, après ça, Matthew Rankin est allé plusieurs fois à Cannes. Il, est allé, il, y, a, il y a un CV euh, euh, qui, qui, qui peut-être lui a donné euh, une certaine légitimité ou un certain poids quand il est arrivé euh, à, la, à la table là-bas. Euh, ce, qui, ce qui est moins mon cas, moi j'ai je pas tant fait des festivals A que, que, que ça, parce que ça, ça compte quand on, a, quand on arrive là-bas, euh, enfin, mais, mais je, je, ce que je sais, c'est que mon film de basket, dans la façon dont il était fait, rencontrait vraiment pas ce qu'on qu aurait pu attendre d'un film de basketball. Euh, euh, après ça, pourquoi je ne vous lirai pas les commentaires qu'ils que, que, que, que m'ont faits. Ça serait très divertissant, par contre. Les analystes m'ont soumis. Euh, mais, mais, euh, mais je ne sais pas. Tu sais, J'aimerais ça développer deux pratiques une pratique peut-être plus, plus artisanale où là je, je fais un. un je fais ces, ces petits films-là. -là. J'ai dit que Faux métier est un petit film, mais c'est vraiment à le comprendre plus en termes de, de, de structure financière et des projets peut -être. Comme là, j'en ai un justement, d'ailleurs, je, je, je salue Maxime Raymond Bach qui, qui est parmi les participants, mais j'adapte un texte de Maxime Raymond, qui est un projet vraiment de plus longue haleine euh, que j'espère je, pouvoir faire. Avec un budget. Mais c'est sûr que ce serait en travaillant dans la contrainte et non dans le compromis. Et je pense que Maxime ne me laisserait pas justement compromettre quoi que ce soit et de ma vision et de son, et de son, et de son œuvre, mais. Euh, mais je ne sais pas, c'est quelque chose, c'est une question que je, je compte bien explorer, de tester un peu qu'est-ce qui est possible. Puis il y a aussi y a un facteur chance aussi, parce qu'on n'a aucune idée c'est qui le jury qui va être, qui va... Euh, puis, tu sais, je ne rentrerai pas dans les histoires, mais il y a tellement d'histoires sur, sur, sur, sur les, les, les, les jurys. Des fois, tu tombes sur un jury, tu apprends après coup qui, qui est sous ce jury, tu sais que ton film ne passera jamais. Après ça, tu sais que tu as, as, as juste deux chances, des, des fois trois si, si on te vite à déposer. Euh, donc, euh, il y a un facteur chance indéniable. Avec mon fil de basket, j'ai pas eu de chance. Mais il va il, il, je vais, je vais le faire un jour. Euh, justement, il y avait Maxime et monbac qui est là, qui disait pour décrire le film Une équipe de underdogs qui réussit à vaincre l'adversité pour gagner le championnat. Puis met en parenthèse une histoire d'amour intercalée. Ici, bon, il suggère que ce serait pas des bons ajustements pour la Sodec. <rire> Oui, ben c'est ça, exact. <rire> probablement, euh, probablement qu'une proposition, faudrait, probablement qu'une proposition, on dit souvent ça, mais c'est difficilement euh, jouable d'écrire un scénario pour la SEDEC et après ça de faire exactement ce que tu veux euh, une fois que tu as l'argent. La, mais euh, c'est pas mal plus compliqué que, que, que ça, je, je trouve, parce que d'écrire un scénario dans lequel tu ne crois pas, ça demande une énergie euh, que, que... Ben, peut-être que moi, je n'ai pas, en tout cas. Euh... Et, euh... Mais, euh... Ben, merci, Maxime. <rire> je... <rire> on s'en reparle, on ne pas ça. On euh... a juste avant que tu poses la question euh, pour euh, rester sur ce, sur ce projet-là. Est-ce que dans le dossier remis à la SEDEC, tu expliques pourquoi le Québec a besoin d'un film de basketball? Ah ben oui, mais là j'ai des arguments à béton pour, pour ça. Le, le basketball, c'est le meilleur sport du monde. Et, euh, et, euh, et c'est un sport dans lequel euh, les jeunes de plus en plus, euh, les jeunes de plus en plus aiment. Et c'est bête parce que j'aurais pu faire mon film de basketball juste avant que les Raptors remportent le championnat. Ça, il y aurait eu, ça, le timing aurait été vraiment parfait. Mais tu vois, tu vois, par exemple, je ne rentrais pas en détail dans tout ce qui m'ont reproché du film, mais pour eux, ce que j'avais écrit, le basketball, était juste comme une intention poétique. Ça avait pas, autrement dit, j'aurais plus intérêt, ils ne l'ont pas dit, mais je sentais que j'aurais peut-être plus intérêt à faire un film de hockey euh, avec, et que là, toutes mes fantaisies euh, passeraient, peut-être, il y aurait une chance de passer un peu mieux. Euh, peut-être que c'est ça qu'ils essayaient de me dire. Par la, par la bande. Qui sait? Mmh. Ben, moi, j'avais peut-être... Ah! En fait, on a Joël qui lève la main, donc je vais lui donner la parole d'abord. <rire> ouais, C'est gentil, merci beaucoup. Et, écoute, Olivier, tu parles de basketball, puis j'ai un certain intérêt pour le basket. J'aime beaucoup le basketball. Alors, je voulais juste savoir, toi, qu'est-ce qui t'inspirait dans le basket pour que tu écrives un scénario tout autour de, du basketball? Qu'est-ce euh, qui stimule, Qu'est-ce qui, quand tu écoutes, je suppose que tu écoutes le basketball nécessairement, si tu en parles, est-ce que c'est toute l'approche balétique du sport, c'est tout l'aspect la communautaire peut-être qui existe, c'est le partage, j'ai aucune idée, je veux savoir, c'est la rapidité, c'est le fait que les gens sont très hauts, j'ai aucune idée. Ben, parlons de basketball, je ne m'attendais pas à ça, mais, mais oui, très bien. Ben, premièrement, c'est un sport qui... Euh, il compte beaucoup pour moi parce que je l'ai pratiqué pendant longtemps euh, jusqu'à un niveau collégial et euh, j'ai un frère qui est coach. Je, je suis aussi encore à ce jour, mais là, il n'y en, en a plus malheureusement et ça me manque beaucoup, mais je suis arbitre professionnel de basketball, au euh, niveau collégial, secondaire, un peu, un peu partout. Et euh, donc, j'ai un intérêt pour le sport. Je le, je, je le connais très bien de, de, et… Euh, et en fait, je pense que c'est un peu ce que tu as mais la dimension communautaire que le, que, que le sport a, le fait qu'il puisse se pratiquer avec, avec très peu de choses, euh, autant dans un parc que dans un gymnase, dans un contexte beaucoup plus euh, euh, professionnel, mais avec un encadrement qui est, qui, est, qui, est, qui est tout différent. Mais il y a aussi la, la, le mouvement, le, le, évidemment, un, le, le, il y a une beauté au sport qui est, que je trouve. Et puis aussi le fait que je trouve qu'il y, y a des bons films de basketball, mais à mon goût, il n'y a pas de film satisfaisant de basketball. Et puis je me suis comme dit un jour, ben fais-en un, puis au pire casse-toi la gueule, mais, euh, mais j'aurais essayé. Ouais. Donc, euh, donc il reste, ce sera un mélange de en fait, tout ce que tu as, as nommé. Mais particulièrement au Québec, ce que je trouvais intéressant dans le film que je développais, c'est. Euh, pour, avoir, pour être arbitre autant dans le, dans le public que dans le privé, c'est de voir comment se côtoient toutes ces, ces dynamiques-là, autant des écoles euh, publiques euh, qui vont jouer dans les écoles privées. Moi, je vais arbitrer des fois à Saint-Henri où j'ai à peine un vestiaire pour me, pour me changer. Euh, et je, Après ça, je me retrouve à Brébeuf où j'ai une douche, un local... Euh, presque un plat de fruits qui m'accueille. Euh, euh, donc, c'est plus aussi qu'est-ce que ça envoie, tu sais, parce qu'on parle beaucoup d'éducation. Enfin, donc, il y, a, il y a toutes ces dynamiques-là que je trouve intéressantes, surtout quand on parle de basketball à un niveau qui n'est pas euh, NBA ou tout ça. Mais même la, la NBA m'intéresse dans tout ce que ça, de tout ce qu'elle peut créer de, de, de rêves et de fantasmes chez, chez la jeunesse. Euh, Comment on peut se projeter. Donc voilà, il y a beaucoup d'avenues beaucoup que je trouve euh, possibles d'explorer. Merci de ta réponse. on reparlera certainement de, de basketball. Avec plaisir. Ouais. Bah, donc je peux passer à, à, à la mienne, j'imagine. Euh, C'était concernant justement euh, la musique. C'est un peu ma question traditionnelle que j'aime poser euh, justement le choix de la musique. Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été fait euh, Est-ce qu'il y avait l'idée avant ou est-ce que ça a été fait en post-production euh, Justement, est-ce qu'il y avait une inspiration de la musique électro-acoustique ou pas euh, Donc, ouais. Électroacoustique, euh, il y a-tu de la musique électroacoustique? Il y a de la musique classique, il y a des chansons traditionnelles qui, qui sont chantées, ça c'était au scénario. Euh, mais de, de quelle musique? Euh, bah, électroacoustique, c'est quand on manipule les, les timbres acoustiques à, avec euh, la technologie. Mais, okay. euh... Ben, il y a des, des sons, mais est-ce que tu fais référence à une, à une scène? On, on dirait que je, je c'est un peu abstrait. Euh, J'essaie d'imaginer ce que tu parles. Euh, ben là, j'ai pas, pas une scène en particulier à, à l'esprit, mais euh, en, en général, les... Ben, j'imagine que c'est peut-être juste alors c'était juste de la musique classique tout court. <rire> ben, c'est sûr, ben, sûr qu'il y a la, la vieille à roue. Euh, dans la, la scène de lecture à la fin, qui était euh, qui est un instrument qui, était qui a été fabriqué par le, le preneur de son, un des, des, des deux preneurs de son, quand euh, il m'a montré ça, j'ai tout de suite eu envie de le mettre dedans, ça, ça crée un espèce de drone naturel que je, que je, que je trouvais beau, que le saxophone, c'est un son que j'aime beaucoup, donc euh, Adam a fait de la musique et a joué dans, dans, dans de nombreux films. Je l'ai invité à jouer du saxophone. Et puis, les chansons traditionnelles, évidemment, là, je, je les ai un peu réécrites aussi. Euh, et, et, et les chansons, je voulais quand même qu'elles aient un peu comme dans les, les bonnes comédies musicales, qu'elles qu disent des choses sur les, sur les personnages. Euh, et puis, après ça, il y avait tout ce jeu-là, avec les sons, certains sons qui viennent ponctuer certaines scènes, souligner des fois certaines intentions. Euh, mais ça se décide au montage. Ouais, il y a une bonne partie qui se décide au montage. Dans certains cas, comme il y a le, le monologue de, de Jean-Marc Dalpé qui, qui joue dans la, deux, dans la deuxième lecture, il y a une classique dessus, ça, ça fait, je savais un peu que j'allais l'essayer en montage. Juste avec le mariage, il y avait un possible là que j'avais, c'était une intuition, ça, ça, ça s'est concrétisé. Mais souvent, mes intuitions là, par rapport à ça se concrétisent, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, l'étape de... à l'état de du... la musique, on sait qu'il va chanter. Dans le film. Je, je suis désolé, j'ai manqué le, le dernier commentaire. Je ne sais pas si c'était de mon côté ou. Euh... Non, non. Non, tout va bien, Maxime. Ah, OK. C'est bon. bon en tout cas, euh, juste, euh, c'est ça, j'ai une autre question du public dans le, dans le chat, là, mais justement, par rapport à, à la question de la musique électroacoustique, c'était une discussion un petit peu là, que j'avais eue avec Radilena. jeune ami qui euh, compose l'électro-acoustique c'est vraiment quand euh, les sons. Enfin, je trouvais ça intéressant quand les, les sons de l'environnement viennent un petit peu se joindre à la musique, euh, puis bon, à, à tous les sons qu'il y avait dans le film. Euh, comme bon, euh, j'avoue, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête. Là. Euh, je ne pas vraiment noté ça, mais ce qui me vient en tête, c'est quand il y a, par exemple, le, le téléphone euh, qui sonne. Puis euh, en tout cas. Mais, mais rapidement, mais je vais, je vais passer à la question du chat euh, qui est encore de, de Maxime. Oui, mais le, le, le son du téléphone, maintenant, je, je, je pense que c'est bien que tu dises ça, parce qu'il y a quelque chose d'assez agressant dans la sonnerie, d'un son de téléphone. Puis j'ai décidé de ne pas mettre de sonnerie euh, dans, dans mon film. C'est un son, un, je ne sais plus quel, où j'ai trouvé ce, ce son-là. Il faut dire aussi que ma preneuse de son, Anna, euh, me fait toujours beaucoup de propositions assez euh, euh, intéressantes. Voilà. Ça, ça, pour, le, pour le téléphone, c'est juste ça. Des, des des sons qui sont, qui sont juste désagréables. Hein. Un téléphone qui sonne. En tout cas, c'est. En fait, personnellement, de mon côté, c'était vraiment ça qui m'a fait cliquer sur, euh, sur l'électro-acoustique. Ça me rappelle une pièce que j'avais entendue où on utilisait euh, le son d'un train qui arrive en gare. Ils euh, sont super agressants. C'était ça qui avait failli. En tout cas, euh, juste euh, lire la question de, de Maxime Raymond bas qui disait, « Un film sportif impliquerait un grand mouvement de caméra, de l'action, alors que juste ici, ton esthétique est assez statique. Caméra fixe, zoom sur le personnage qui parle. Comment aborderais-tu la forme d'un tel film en dialogue avec ton œuvre juste ici développée? » Puis bon, il ajoute qu'il dit ça sans connaître l'œuvre entière, évidemment. Il y a probablement plus de mouvement dans tes films que ce qu'il a vu pour l'instant. Oui, c'est sûr qu'il faudrait y réfléchir. Parce que je, me, je, me, je me suis souvent posé des questions de, de comment mettre en scène, par exemple, un match de, de, de basketball. Est-ce que tu les laisses jouer et tu captes qu ce qui est là ou tu as, tu as une approche, euh, chorégraphique, disons, plus chorégraphique euh, à tout ça? ce que je sens que je serais très capable de faire, de, de vraiment chorégraphier le, mou le mouvement? Euh, et... Euh, mais ça, c'est une approche qui demande beaucoup plus de temps, évidemment. Donc, ça, ça, ça, je, je, je vais, Mais c'est sûr que ça serait le, ça impliquerait que je réfléchisse des choses autrement. Si je veux vraiment mettre l'accent sur la physicalité euh, des choses que je fais un petit peu dans, dans mes films, mais je, ça serait, je, si je décide de faire un film, disons, sportif, ou du moins qui qui pourrait être revendiquée de cette étiquette-là, il faudrait que je, que je réfléchisse au corps encore plus que je l'ai déjà que je fait euh, précédemment. Parfait. J'espère que ça, ça répond à la question de Maxime. Il y avait une autre question dans le chat, d'encore Charles-Joanne, qui demande « La crise identitaire est quand même centrale dans votre film. Euh, » J'ai l'intention, en fait, je pense que j'ai l'impression que je ne vois pas la souffrance, qui vient souvent avec ça, contrairement à la réalité? Est-ce volontaire, étant donné qu'il y a beaucoup d'humour dans le film? Euh, peut-être. Peut-être que... Euh, ben, enfin, si te, euh, je, je pense qu'on la sent peut-être un peu plus chez, chez, chez Milusine. Peut-être que je ne la souligne pas. Et puis, est, on peut, on peut l'interpréter de, de, de cette façon-là. Mais bon, j avais, j avais quand, il y a quand même le personnage de Mélusine, je pense que c'est assez… Notamment dans la scène avec les consciences, c'est assez clair qu'elle est dans un, un profond processus de remise en question euh, par rapport à ce qu'elle doit faire, ce qu'elle qu peut faire, et, et, etc. Mais euh, je pense que c'est sans, sans que ce soit vraiment l'humour, c'est plus une volonté peut-être de ne pas, de pas souligner euh, certaines choses que je, je crois qu'on qu peut très bien percevoir. Euh, euh, voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question là, de, de Charles Johan. Euh, bon, euh, je passerai la parole à Simon. Là, malheureusement, la, la, la discussion là, commence à arriver, à tirer vers sa fin. Euh, donc, c'est vraiment là, dans vos dernières opportunités pour poser une question. Euh, mais là, euh, je passe la parole à Simon. tu veux, euh, vas question qui me ronge depuis que j'ai vu le film pour la première fois lors du FNC, euh, parce que je, par un effet de... C'était coï une coïncidence, mais je venais tout juste de terminer Buffy. Et donc, j'aimerais savoir en quoi Buffy est-elle l'une des plus grandes œuvres du 20e siècle? <rire> ouais, ben, bon, ça te ronge, cette question-là. Euh, bien bon, ça c'est sûr que c'est une exagération. Euh, bon, j'aime Buffy, je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est honnête et que c'est même, euh, même assez intéressant dans un, un film que, qui adresse des questions que, euh, à, des, disons, à des adolescents. Euh, et donc, mais ta question c'était une exagération que, que, que je mette ça. Après ça, je trouve quand même qu'il y a des qualités et que j'avais envie de chanter ces, ces qualités, disons. Et moi, je pose la question parce que je suis d'accord avec ça. Il <rire> <c 'est> <rire> y a d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cet essayiste-là, yes Pacon Tiellement, qui a écrit beaucoup sur Buffy et qui le, la, décrit la série comme justement l'un des, des grandes des grands morceaux de la, la culture euh, euh, depuis toujours. OK. Non, je n'étais pas familier. Euh, J'y allais plus avec mon ressenti euh, personnel. Euh, mais ben oui, puis je, je, je, je... suis sûr qu'il va y avoir un reboot puis euh, un truc comme ça. fait que c'était un peu l'idée de... Euh, euh, d'arrêter avec, avec ça. Oh. On, on vient de m'aviser qu'on a un commentaire YouTube. On va le, on va le prendre. Parfait. En fait, j'ai euh, ça s'accumule. Ça, ça C'est encore Mathieu Chevalier euh, <rire> qui, euh, qui, qui est vraiment euh, très actif là, sur le YouTube. Donc, en fait, il y a, y a trois commentaires. Mais je vais commencer par le premier, euh, qui est bon, euh, quand même assez intéressant. Euh, il partage, j'essaie de convaincre ma blonde à regarder un de tes films. Elle qui regarde seulement des films standards et grand public. As-tu une belle phrase artificielle pour m'aider à l'amadouer? <rire> euh, ben Mathieu, merci de ton intérêt pour mes, pour mes films. Euh, je ne sais pas si j'ai une belle phrase artificielle. Pour... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Je sais pas. J'ai souvent cité Godard, mais c'est un peu cliché de citer Godard, là, qui disait il ne faut pas comprendre, il faut prendre. Et récemment, j'avais lu Pessoa qui disait euh, que comprendre, c'est oublier d'aimer. Et ça, je trouvais que c'était beau. Et donc, tu euh, pourrais, pourrais lui dire ça. Je ne sais pas si c'est assez artificiel à ton goût, mais... Parfait. J'espère que, que, que bon, ça, ça va t'aider, Mathieu Chevalier, à convaincre Tablon, malgré que bon, c'était peut-être un petit peu plus poétique qu'artificiel finalement. Peut-être, je ne sais pas si soit ben, Simon ou peut-être une, une dernière question pour clore la discussion. Je laisse le <rire> Euh, je pense à tout, à, à, à ceux et celles qui vont peut-être euh, tomber sur cette euh, cet entretien une fois qu'il sera mis sur YouTube. Euh, donc, une question relativement simple. Quel est l'avenir du n'y pas de faux métier par rapport à sa, à sa diffusion au Québec euh, ou ailleurs? Quand est-ce qu'on on pourra voir ou revoir ton film? Euh, ben, très bonne question. Ben, je... On attend la salle, un peu comme, comme tout le monde. Euh, C'est sûr qu'en ce moment, il y a un embouteillage assez monstre euh, vers la salle. Euh, que ça vient de réouvrir. Il y a autant... fait que je je, je n'ai pas de, de, de réponse. J'espère je qu'il va continuer son, son, son petit bonhomme de chemin en festival. Euh, J'ai chose est sûre, c'est que j'ai très, très hâte euh, de, le, de le redécouvrir avec un public. Euh, c'est la seule chose que je veux. Évidemment, euh, Olivier, on va te souhaiter que ça arrive très bientôt. Je pense parler ici pour tout le monde qu'on a tous très hâte de se retrouver. Dans une, dans une salle de, de, de cinéma, donc euh, je, je nous le souhaite. Merci beaucoup, beaucoup pour euh, avoir accepté de, de te présenter dans cette, euh, virtuellement pour discuter de, de ton film ce soir. C'était très intéressant, euh, très apprécié. J'aimerais aussi remercier le public euh, d'avoir été présent pour les bonnes questions. On va, je pense qu'on va tous aller voir qui est Joe Bocan. Moi, je m'en souviens, par contre, mais on va tous aller écouter ou réécouter sa musique, euh, sa musique ce soir. Donc, merci beaucoup à vous. Euh, J'aimerais remercier évidemment l'équipe du, euh, du Ciné Campus, Radilena, Amélie, Maxime, merci beaucoup de nous avoir invités. Euh, et je remercie maintenant euh, l'Observatoire du cinéma au Québec et son équipe, Joël et Cassandra, qui euh, vont prendre en charge la mise en ligne de cet euh, entretien dans un futur euh, proche. On remercie également le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques et la faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, ainsi que le labo Cinémédia. Encore une fois, Olivier, merci beaucoup et euh, je vous souhaite maintenant une très belle soirée. Merci. <rire>